J'avais pas la sensation de rêver, j'avais la sensation de me battre pour des choses qui auraient dû être normales et qui n'étaient pas normales et, et ça a été mon premier moteur dans, dans la lutte. Moi j'ai un historique assez noir, donc je vais dans le noir, dans la colère, c'est mon premier moteur et c'est compliqué pour moi même de, de, de travailler sur, sur l'idée de, de, de rêve euh, et parce que c est, c est, c est, on devrait pas se battre pour ça, c'est pas des rêves, c'est ce qui devrait être normal et, et même là bah je continue. Je suis... J'ai vu mon indignation, <rire> j'ai vu ma colère. Vu les gens d'en bas, vu les gens avec qui j'habitais en quartier pendant 15 ans et, et chez lesquels il y, y a une fraternité, il y, y, y a une humanité avec un grand H. Euh, les, les petites gens, comme disent ceux qui nous regardent, les gens d'en bas, mais c'est les plus. Oh, les gilets jaunes c'est un bouquet c'est un c'est une bouffée d'espoir il, il y a une telle énergie, il y a une telle positivité les gens ils sont tellement beaux dans leur diversité et ils sont enfin voilà c'est les gilets jaunes c'est beau le monde idéal c'est un monde où justement on ne peut pas s'indigner euh, on veut, euh, avoir effectivement des désaccords mais tout est fait au consensus, tout le monde est d'accord pour ce qui se passe, il n'y a pas un type qui va et qui va se mettre à profiter des autres, au motif qu'il a des facilités pour faire ceci ou cela. Euh, du coup, pour moi, le monde idéal, c'est des micro-communautés. Je pense que l'échelle de la tribu, c'est ce que l'homme sait gérer mieux, et quand on est trop grand, on n'arrive plus à faire attention aux petits d'entre nous. Et dans les tribus, le déficient mental, il a sa place, autant que le fou, une fonction et ils sont importants pour l'équilibre de la tribu. Et dès qu'on grandit, ces gens-là, pour se faciliter la vie, pour être rentable, pour le travail, pour toutes ces merdes, on nous enferme, on les parque ensemble et on perd toute la richesse qu'ils ont à nous apporter. Et, et un monde idéal, ouais, c'est un monde où il n'y a plus d'indignation. C'est pas qu'il n'y a plus d'injustice, parce que contre ça, la nature et les merdes qu'on a fait avec le climat vont nous attend au tournoi. Mais au moins, on sait affronter ça tous ensemble et on s'indigne plus de la merde dans laquelle on voit certains d'entre eux.